On va démarrer par nos attentes et plus particulièrement de faire le point sur nos attentes profondes. Et le mot profond est important parce que euh, très souvent on croit vouloir certaines choses et finalement est-ce que c'est vraiment ça qui se passe au fond C'est pas toujours le cas. Alors pourquoi c'est important de démarrer par ça Parce qu'on comprend bien que finalement les attentes, ce qu'on cherche, c'est vraiment le point de départ à tout. C'est-à-dire que si dès le départ, on fait fausse route, bah, tout notre chemin de, de la rencontre risque d'être biaisé et finalement, on peut faire fausse route sur les différentes étapes. Donc, on commence par le commencement, on va commencer par les attentes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que faire fausse route, finalement Faire fausse route, c'est quelque part un petit peu se mentir à soi-même, alors en, en, toute, euh, en toute honnêteté, évidemment, mais on croit qu'on a telle ou telle attente, tel ou tel critère, et au fond, ce n'est pas exactement ça qui se passe finalement, est-ce qu'on sait toujours euh, ce que l'on recherche vraiment Est-ce qu'on sait toujours hiérarchiser aussi entre ce qui est vraiment fondamental pour nous et puis ce qui est un peu euh, de l'ordre du superflu Pas toujours, souvent on a très peur, on a justement beaucoup d'attentes par rapport à la rencontre et du coup tout ça se mélange et on ne sait plus exactement ce qui est vraiment primordial et fondamental pour nous. Alors moi, ce que je vous propose dans cette première partie, c'est vraiment de vous donner plus de clarté. Et on va carrément faire un mini-coaching. Alors, vous n'aurez pas forcément le temps de le faire pendant ce live. C'est pour ça, prenez bien des notes, vous aurez toute l'occasion de le faire après chez vous. Mais je vais vous donner les grandes étapes pour en mettre beaucoup de clarté par rapport à vos, par rapport à vos attentes, euh, de manière à savoir vraiment ce qui est important et ce que vous recherchez dans cette, dans cette rencontre. Alors, on va démarrer par la première étape. La première étape, c'est vraiment de faire le point euh, sur nos peurs, sur nos blocages, euh, éventuellement sur nos traumatismes de nos relations passées euh, et puis potentiellement sur des deuils pas tout à fait achevés au niveau amoureux. Pourquoi c'est important de faire ça Parce que très très souvent, c'est vraiment tout ça qui fait que on va fermer la rencontre, qu'on va mettre des critères, on va vraiment... C'est un peu comme si on mettait bretelles et ceintures, on a tellement peur qu'il y ait des choses qui se reproduisent, on a tellement peur de retrouver dans des vieux schémas, etc., que du coup, on va associer des critères tellement stricts, que finalement, la rencontre est quasiment impossible. Et c'est pour ça que c'est très important de, de démarrer par cette première étape. Alors, je vais vous donner un, un exemple pour que ça soit plus parlant. Qu'est-ce qui se passe Et tout ça, ça se passe souvent au niveau inconscient. Donc là, j'essaye vraiment de vous donner de la clarté et de la conscience euh, pour que vous puissiez euh, identifier si vraiment c'est ça qui se passe chez vous. Euh, un très bon exemple, c'est finalement, on a un ex ou une ex avec qui ça ne s'est pas forcément très bien passé, euh, avec qui il y a eu rupture, euh, forcément, si c'est un ex ou une ex. Et certaines des caractéristiques de cet ex, à tout niveau, finalement, on va faire un raccourci. Et on va se dire, bah, si ça n'a pas marché, c'est à cause de ça. Et du coup, toute personne qui aurait des caractéristiques identiques à ce ou à, ce, à cette fameuse ex, on va écarter, on va dire que ce n'est pas fait pour nous. Évidemment, là, on fait vraiment fausse route. Je vais vous donner un exemple qui est un bon exemple et qui revient souvent. Euh, le cas des enfants. Potentiellement, on a vécu une histoire d'amour avec un ex ou une ex qui avait des enfants, euh, ça ne s'est pas très bien passé. Euh, et puis, du coup, on se dit « non, non, moi, c'est pas pour moi, euh, c'est trop galère, du coup, dans mes critères, je vais dire que je veux surtout pas une personne qui a déjà des enfants. » Bon. Là, on fait fausse route parce que potentiellement, et ça arrive tous les jours, la personne ou les personnes avec qui vous allez vivre une super belle histoire d'amour, c'est potentiellement quelqu'un qui de ses enfants parce que le passé n'est pas le présent. Votre ancienne relation n'est pas votre future rencontre. Euh, et du coup, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que premièrement, les enfants ne se pas les mêmes. Deuxièmement, la personne dans son interaction avec ses enfants, ça ne sera pas la même chose non plus. Bref, tout sera différent. Et c'est vraiment trop dommage de commencer à fermer le champ de, de cette manière-là. Un deuxième exemple, c'est le contraire. On a été follement amoureux d'un ou d'une ex. Euh, je prends un exemple vraiment <rire> comme ça, Alors, qui était brun ou brune, euh, qui était, je ne sais pas, entrepreneur ou entrepreneuse, euh, qui était plus vieux ou plus vieille que nous. Et du coup, on était tellement follement amoureux qu'on imagine que ça, c'est un petit peu le, euh, le, le tiers, c'est gagnant. On imagine que ces critères-là, c'est trop important et c'est vraiment que ça qu'on recherche et qu'on aime. Non, pareil, dans le sens inverse, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que la personne va être brune, entrepreneur, plus vieux que nous, que ça va forcément marcher, encore une fois, vos ex, c'est pas vos futurs. Euh, c'est important de comprendre ça parce que dans un cadre, on referme trop, dans l'autre cadre, on peut s'entêter avec quelqu'un avec qui l'interaction n'est pas bonne, juste parce qu'il aurait des critères qui nous feraient penser à des bons côtés de nos ex. Okay Donc c'est vraiment important de ne pas fermer ou ouvrir à tort. Ça, c'est donc la première étape. La deuxième étape, je vous propose de vous concentrer sur la relation plutôt que sur la personne. Je sais, ça vous paraît un peu contre-intuitif, mais c'est vraiment important, parce que euh, vous le verrez, et c'est ce que je vis tous les jours avec mes coachés, se concentrer sur la personne et sur ses fameux critères, on passe potentiellement complètement à côté de la relation que l'on veut. Donc la bonne question à vous poser, et vous pourrez d'ailleurs noter les choses, et ça nous servira tout à l'heure pour le, le fameux profil à remplir, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir Qu'est-ce que j'ai envie de partager dans, euh, ou d'expérimenter dans ma future euh, relation Je vous propose vraiment de visualiser cette interaction que vous pourriez avoir avec l'autre, de la noter, c'est important et comme ça vous sortez effectivement encore une fois de ces fameux critères ou de ce focus qui serait fait sur la personne parce que la personne vous savez pas du tout qui vous allez croiser tandis que ce que vous avez envie de vivre vous le savez et du coup c'est beaucoup plus intéressant de focaliser là-dessus ok et ça, ça, ça ouvre encore une fois le champ des possibles et ça ouvre les perspectives ça c'est la deuxième étape troisième étape, identifier ce qui est vraiment important pour moi reprenez comme ça, sur un papier, tous les critères que vous imaginez avoir. Et je, vous, je vais vous proposer, en fait, de, de pouvoir les mettre en deux colonnes. Une colonne, c'est fondamental pour moi. L'autre colonne, c'est pas fondamental. Alors, attention, <rire> si je vous pose la question comme ça, très certainement, vous allez tout mettre du côté, c'est fondamental. Du coup, je vais vous poser une question qui va pour ma, pouvoir vous permettre de faire le tri. Et cette question, c'est... « Si l'homme ou la femme avec qui j'aurais une super relation, avec qui tout se passe bien, etc., avait ce fameux critère, ou n'avait pas ce fameux critère, est-ce que je mettrais un terme pour autant à la relation ?» Si la réponse est non, du coup, c'est que ce n'est pas fondamental. Du coup, vous, ba vous balayez et vous mettez dans votre autre colonne. Et vous allez remarquer, normalement, si vous faites vraiment l'exercice en toute honnêteté, qu'il ne va pas rester grand-chose dans ce qui est fondamental. Une fois que vous aurez cette colonne-là, ce qui est vraiment très important, c'est de vous dire euh, bah, en quoi c'est fondamental pour moi Qu'est-ce qu'il y a derrière Et là, si vous voyez que ce qu'il y a derrière, c'est encore des peurs, on en revient à la première étape. Si derrière, c'est pas des peurs, là, on est vraiment sur le fond du fond de ce qui est important pour vous. Je reprends un exemple, vous allez dire elle parle que d'enfants, mais c'est quand même un sujet qui peut euh, potentiellement être important. Très souvent, on va retrouver dans cette colonne du fondamental, par exemple, l'envie d'avoir des enfants. Et ça, c'est vraiment un sujet qui est important, effectivement, à aborder tout de suite, voire même dans, dans les informations dans votre profil, si vous en voulez ou pas, parce que si vous en voulez que vous tombez sur quelqu'un qui est absolument réfractaire, effectivement, la rencontre, en tout cas, dans le cadre de ce que vous avez envie de vivre, va être extrêmement compliquée. Voilà. Alors, avant de récapituler tout ça, je vous propose qu'on passe à, à quelques questions que vous m'avez déjà posées euh, dans le chat auparavant. Alors, première question, comment rencontrer à nouveau quelqu'un quand notre procédante relation nous a fait perdre confiance en nous et dans les autres C'est une question qui est vraiment très importante parce que souvent on, on ressort un peu de nos anciennes relations un petit peu abîmées ou en tout cas quand on prend ça pour des échecs amoureux, on perd confiance à l'intérieur et puis confiance à l'extérieur, donc vis-à-vis -vis des autres. Alors, vis-à-vis -vis de soi, ce que je veux te répondre, c'est très très important et tu te le répéteras en boucle si nécessaire, c'est que la fin d'une histoire, une histoire qui s'est mal passée, ne te remet pas en cause, toi. Ça n'empêche pas que tu sois aimable. Euh, ça n'enlève rien à ta valeur. C'est vraiment important que tu le comprennes. La seule chose que ça remet en cause, c'est la relation que tu as eu avec cette personne-là. Ça, c'est important, et je dirais que c'est presque comme du, euh, de, de, du, du lavage de cerveau positif qu'il va falloir te faire. C'est vraiment, vraiment, vraiment te le dire et te le redire tous les jours. Regardez euh, ce replay, si possible, tous les jours, pour, euh, pour vraiment euh, en prendre conscience. Vis-à-vis -vis des autres, c'est un peu différent. Vis-à-vis -vis des autres, moi, je propose une bonne solution, qui est la posture Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on ne connaît pas la personne ou les personnes qu'on va rencontrer. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on euh, n'a pas de raison de faire une confiance aveugle. Ok, ça c'est ok, en général, vous êtes plutôt dans cette posture-là de méfiance. En revanche, on n'a pas de raison non plus de s'en méfier à outrance. Donc on part d'une posture. Posture neutre qui est « je ne connais pas cette personne et je vais m'ouvrir petit à petit ». Mais c'est important de partir de cette posture quand même d'ouverture parce que dans la fermeture, évidemment, aucune rencontre n'est possible. Donc on va partir de ça et en fait le chemin à faire c'est un chemin pas à pas et en douceur. Petit à petit on ouvre, petit à petit on révèle des choses de nous, petit à petit on crée du lien avec, avec la personne. Et quand c'est petit à petit, du coup on en a beaucoup moins peur donc… Voilà, pas de panique, on y va à son rythme. Alors, autre question, bonjour Elodie, bonjour, euh, comment trouver rapidement un homme prêt pour le mariage Ah, alors ça c'est une, une, une bonne question parce que ça me permet vraiment de, de pouvoir euh, faire le lien avec les attentes profondes. Est-ce que ton attente profonde c'est vraiment le mariage Non, j'aurais tendance à dire que non. Ce qui est intéressant, la question que tu vas avoir à te poser, c'est, derrière que je recherche à travers le mariage Parce que c'est vraiment ce qui est, sur ce qu'il y a dessous qu'il va, euh, qu va falloir focaliser. Ça veut dire quoi Ça veut dire, est-ce que ce qu'il y a derrière, finalement, c'est mon envie de construire, d'avoir une relation engagée avec quelqu'un Est-ce que c'est -ce est ça Est-ce que c'est parce que j'associe le mariage à avoir des enfants Peut-être que c'est ça. En tout cas, focalise-toi sur le, le, cette attente profonde et communique sur cette attente profonde, et non pas, est-ce que tu es prêt pour le mariage Parce que si tu abordes un homme avec est-ce que tu es prêt sur le mariage, je te mettrai ma main coupée. couper, que 99% des hommes vont fuir et avoir, vont avoir très très peur. Ça ne veut pas du tout dire qu'ils ne sont pas prêts à s'engager, ça veut simplement dire qu'on n'imagine on pas, pas le mariage alors qu'on n'a même pas rencontré la personne, ce qui paraît assez euh, naturel et légitime. Donc vraiment, associe plutôt euh, ta communication avec ta recherche profonde et ce qu'il peut y avoir derrière plutôt que d'aborder l'homme en disant alors en se marie quand et Là je pense qu'il va prendre la poudre d'escampette. Alors, euh, autre question, comment trouver quelqu'un qui partage des activités et des recherches similaires, non ordinaires, tai chi, qigong, afin d'avoir des valeurs communes Ok. Alors, pour moi, ta question, elle part euh, d'une croyance. La croyance, ça serait de se dire qu'en euh, en fait, il faudrait qu'on ait tout en commun, qu'on partage toutes les activités. Il y a une notion assez fusionnelle, en fait, de la rencontre qui, à mon sens, n'est pas forcément euh, la bonne direction. En fait, ce qui est très important dans ta phrase, ce sont les valeurs communes. Mais on peut tout à fait avoir des valeurs communes. Donc interroge-toi sur les valeurs qui se cachent derrière tes activités, plutôt, et insiste plutôt sur ces valeurs plutôt que sur les activités. Parce que tu peux très bien avoir des valeurs en commun avec euh, des, des personnes euh, qui ne font pas ces activités. Ce qui est important, c'est que la personne, elle soit ouverte à ton univers, qu'elle soit curieuse de ton univers, pas forcément qu'elle partage tout ça. Euh, voilà pour les questions. Donc on va faire un, un récapitulatif avant euh, de passer évidemment, au chapitre numéro 2. Alors, première chose à retenir, ne pas avoir d'attente par défaut, c'est-à-dire les attentes qu'on a doivent être liées vraiment à ce que l'on veut réellement et pas à nos peurs ou pas à des peurs liées au passé. Deuxième chose, s'ouvrir à la rencontre, quand on a fait le deuil de ses relations passées et non pas pour faire le deuil parce que sinon tout est biaisé dès le départ et on n'est pas réellement prêt à rencontrer euh, l'amour et on mélange surtout le passé et le présent troisième chose savoir ce que l'on cherche en se connectant euh, à nous plutôt qu'à l'autre c'est à dire à ce qu'on veut vraiment à nos attentes euh, propres enfin et ensuite euh, challenger ses idées reçues challenger ses préjugés ses critères préétablis etc etc en s'ouvrant et enfin, se laisser surprendre. Se laisser surprendre, on n'a rien à perdre à être en mode exploration. Donc on ouvre le champ des possibles.